Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Argonaute. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, je suis à South Island et je te parle depuis notre bateau euh, Jane strike Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui eh Dans l'île où je vis, il y a 5 ans, ils ont créé une nurserie de corail, une sorte de récif artificiel et on va réintroduire pour la première fois ces coraux juvéniles. On va être avec Jane. Bon, on va parler en anglais du coup. Et donc, Jenny va nous expliquer tout le processus pour réintroduire le corail. On fera un peu un état et puis on essaiera d'en apprendre un peu plus sur les différents types de coraux qu'on réintroduit. Bon, j'espère que ça va te plaire. A tout de suite Aujourd'hui, on part en direction des Caraïbes, rien que ça. Et plus précisément, sur l'île de Saba, qui se trouve au sud de Saint-Martin et au nord de la Guadeloupe. Je t'ai fait un dessin, c'est juste là, tu vois C'est pas difficile, c'est la, la seule île qui clignote sur ma carte. Et là, je te parle depuis Fort Bay, c'est là où se trouve le centre de plongée où je travaille. Et maintenant, laisse-moi te présenter mon ami biologiste avec qui on va passer le reste de cette vidéo. So now, let's say hi to Jane. Hello. So what are we going to do today? Today we're taking corals from <coughs> today we're from the coral nursery that have been yes. growing there for a couple of years, mm -hmm. and we're transplanting it out to the reef. Wonderful. So we'll be finding healthy areas to put the coral on and then attaching it to the reef and then hopefully it'll grow and form a new healthy reef on the reef. Uh, this one's about two years. Two but years. yeah, we what we do is when it grows to about this big, then we break it and take this piece and put it on another tree. Mm -hmm. And when that grows, we break it and put it on another tree. And so now we have lots of about 200 pieces that we can outplant. Awesome. Yeah. Cool. <laughs> so, well, that's what we're going to see. Right next... I can't wait, gonna be very okay. funny. Yeah. Okay, so let's go okay. and see you in the water. Yeah. Bye! Bye. Jennifer et un de ses stagiaires. Oui, oui, tu as bien entendu, ceci est un stage. Et voici la fameuse nursery de Saba Island. Ici, tu peux voir un des fameux récifs artificiels. Cette forme de structure est appelée arbre à corail, ou a coral tree. Bon, personnellement, je dirais plutôt que ça ressemble à une sorte de antenne télé des années 90 toute naze mais on va continuer d'appeler ça un arbre à corail histoire d'entretenir un peu la magie. Okay, bref, ces récifs artificiels ont cette forme pour permettre au corail de grandir rapidement et cela a aussi l'avantage de faciliter les déplacements de colonies. C'est quoi un déplacement de colonies bah, c'est ce en train de voir là, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, Jennifer sélectionne les pousses les plus développées pour la transplantation à venir. Hop, elle coupe son attache temporaire et entrepose délicatement cette jeune pousse de corail dans un seau en plastique quelconque. Oui, bah ça va, euh, c'est un seau en plastique, c'est un seau en plastique. En tout, Jennifer va sélectionner une dizaine de colonies. Maintenant, il faut ramener notre précieuse cargaison sur le bateau et va falloir la transplanter. Voici nos jeunes colonies. Elles sont pas belles comme ça Qui va faire une connerie là. Ah, et tout de suite, quand tu me vois avec un marteau, c'est inquiétant. Là. Quand on dit euh, biologie marine, tu penses à quoi Tu penses éponge, protection Tu ne tu, tu penses pas à un marteau. Hein des, des beaux outils de biologiste marin. Comme ça, le corail comprend. Hein so let's see. What Jane have for us. Alors maintenant écoute bien Jane qui va okay, nous expliquer so comment procéder pour la transplantation. Um, and um it's some boulders covered with lots of coral and sponges. And pretty much we're put about five pieces within a meter area. We'll find areas that are just covered in algae, point it out to you, and then you clean it, you scrub it really, really good, scrub all the algae off and it'll get white. And then you take the coral, you kind of situate it. You want at least two legs down, preferably three. So you might have to turn the coral gently over like this, or this, you know, see which way it fits in the space the best. And then we're going to take a nail, and this is where you situate the coral, and then you see best where a nail would go. So we're going to put the nail, and you'll tie a zip tie to attach the coral to the nail. So you probably want to move the coral a little bit, and then pound the nail in, and test it to make sure it's uh, not wiggly. found the best is two nails. nail in, and then you say, oh well, Think about how the coral, if it's gonna move, where the best place for this nail would be. And then, take the zip tie, attach the, carefully attach the coral to the nail. I suggest that you zip tie it a little bit loose, and then do this one a little bit loose, and then you tighten this one up, and then you tighten this one up, so you tighten them both till the coral's stable. And I'll, I'll show you the, the first one I'll do by myself. So that's what we're gonna do on the reef. When you reintroduce a coral, aspect you're looking for. We're looking for a healthy healthy piece of reef, so places where there's other corals and sponges and lots of fish. We're trying to rehabilitate the reef, so that we take the corals from the nursery and we put them back on the reef and then they grow and form the reef structure that should be here, that has died over to And here we are in hot springs. Nice, the water. bien suivi, là on est à la recherche du caillou, enfin que dis-je, du récif qui accueillera nos précieuses colonies. Et il a intérêt à être beau. Donc rappelle-toi, on cherche un récif très particulier. Il doit être en bonne santé, avec des poissons et une belle variété de coraux différents, histoire d'avoir une bonne biodiversité. Eh bien celui-là nous semble tout indiqué. Oui, je crois qu'il plaît à Jennifer. Petite inspection, tout le monde se met au boulot. Ici, on voit Jennifer montrer à ses assistants comment procéder. Regarde un peu avec quelle délicatesse elle manipule ses précieux coraux. Euh, bon, par contre, là le marteau, tu, tu es gentil, mais tu éviteras de reproduire ça dans tes plongées. Non, parce que le marteau ne fait pas partie de l'équipement de base du plongeur. Hein. Là, c'est la phase la moins subtile. Hein. Je pense que tous les plongeurs du coin nous ont entendu, mais on dérange pas tout le monde que ça. Enfin, personne n'est jamais venu se plaindre. Hein. Regardez, un, un petit poisson tout nul Un petit poisson C'est pas possible, on va pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir Allez, allez, y a des gens qui voudraient bien dormir Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis Je ne me rends compte que je t'avais toujours pas parlé du corail que l'on transplante aujourd'hui. Alors cette espèce se nomme la corne de cerf ou Acropora cervicornis. Bon, entre nous, on va rester sur corne de cerf. Hein. Tiens, si tu sais pas, un cerf, ça ressemble à ça. Quelle noblesse. En même temps, moi je suis instructeur de plonger, hein, donc euh, les serres, euh, j'en ai rien à... Ce corail est dit arborescent, car il se développe en branches. Les plus grandes colonies peuvent atteindre 2 mètres, mais c'est très très rare aux Caraïbes à cause des tempêtes. Car malheureusement, c'est une espèce fragile et très sensible mais cette fragilité est compensée par une croissance très rapide. Et oui, la nature fait bien les choses. Il va croître entre 5 et 7 cm par an. Et il faut bien comprendre qu'un récif de corail fonctionne comme un organisme en symbiose. Chaque espèce a une place spécifique et participe à la bonne santé de la biosphère. Tu un truc elle ça capote. Et la corne de serre ne déroge pas à cette règle. Une fois bien développée, cette colonie ressemblera à une sorte de maquis, où les petits poissons et les petits crustacés pourront s'abriter, et augmenter par la même, la biodiversité de notre récif. Et ça, on ne le dira jamais assez, la biodiversité sur la chaîne l'Argonaute, on aime Oui, monsieur Pour finir, on va aller se rapprocher de Jennifer, histoire de bien voir son procédé de transplantation. Voilà donc notre future colonie et en tout cas, compte sur moi, on reviendra ici dans un mois ou deux pour voir si notre colonie de cornes de cerf s'est bien adaptée. Tiens j'y pense, sais-tu pourquoi on appelle ça du corail et non pas un corail Eh bien regarde, si je zoome bien, on peut apercevoir différents organismes. En fait, chaque balcon avec vue sur la mer est l'appartement de notre animal qui s'appelle un polype. En grandissant, il va se multiplier et chaque nouvel organisme deviendra le locataire de la structure et agrandira la colonie. En fait, euh, c'est un peu comme si tes enfants construisent leur appartement sur ton toit, de génération en génération en génération, pour former une sorte de super immeuble avec piscine intégrée et vue sur la mer. Alors promis, je te reparlerai de ça bien plus en détail. Les polypes, le corail, tu vas voir, c'est super intéressant, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Heure, ça commence à créer. Alors, le but de cette vidéo, c'était vraiment de te montrer en fait la nursery de Corail, ce récif artificiel qui est vraiment cette, cette architecture très spéciale et puis ben surtout euh, la réimplantation euh, la réimplantation de coraux Très content d'avoir pu t'emmener avec moi dans cette plongée, j'espère que ça t'aura plu, surtout n'hésite pas à partager, à commenter, à échanger avec moi ton avis, si tu as des questions aussi, pose les moi en commentaire, je serais ravi d'y serai répondre, il n'y a pas de problème, euh, tu peux aller faire un tour sur les autres vidéos si tu es curieux, et puis je te remercie pour ton attention, et je te dis euh, à bientôt dans le bleu, allez, ciao